Non. Ok. L'heure de la réunion, c'était 5h12. Saisir le code d'activation. Que je le fasse. mais what? Mais je, ça se trouve, je bosse pour les méchants depuis le début. Ça se trouve, je suis un méchant. Ça se trouve, depuis le début. Our family therapist's office. Si ça se trouve, ma mère est derrière tout ça. C'est ma mère. Comme c'est du pur Lovecraft, hein. attention. Hein. Vous' pas que dévorer livre? Hein. I learned to see data where no one had ever thought to look. But I never thought it would consume me. Strip me of my accolades, that it would affect my son. I Can't keep doing this. That second mouth in my head It just keeps eating. It will never stop. I, I know how that sounds. Ok. Oui, c'est ma mère qui parle. Ma mère qui a étudié le Necronomicon et les textes impies et tout. Mais où Ma mère est dans un cours, c'est... Quelle est l'équation pour voyager entre les rêves Mais... Oh, il y a une faute, là. Il y a faute. Regardez, là. Là, ici. Vrong. Excellent try, Gloria. L'Agartha, c'est le monde des, des rêves, le monde un peu chelou, tu vois. Mais les cours de maman, c'était pas oh. Réponse les portes de lumière. Les chemins mythiques de l'Agartha sont censés permettre de traverser le temps et l'espace. Mais maman, mais, mais. Non. Wow, wow, wow, wow. Oh, ça fout pas du tout la pression. Ah, il y a une autre note. Porte de l'univers, porte de lumière. Trou de verre, horizon, des événements offre la possibilité d'atteindre des lieux impossibles. Oh. Edge, joue à la pointe, Adam. That's Et si votre réponse est particulièrement complexe, complexe. complexe, elle reste néanmoins incorrecte. Incorrect. La dinguerie. Maman Shane a quand même eu des devoirs sur table un peu complexes. Elle soulève un paradoxe théologique intéressant, mais elle est fausse. Les portes du paradis, les portes de lumière. Dieu détient les clés. Mais c'est quoi ces cours Et par sa grâce, nous sommes autorisés à les franchir. La réponse. Very good. The answer is the dreaming ones. The dreaming ones were, the dreaming ones are, the dreaming ones shall be. Not in the spaces we know, but between. They walk serene and primal, undimensioned and to us unseen. They can teach us deep knowledge, secrets past the skin of eternity. me mais allez mais... i'm having a hard time noticing when it's happening yesterday i saw a light streaming through the kitchen window a moat illuminated suspended in the air i spent the remainder of the day in my office researching I've been accused of isolating myself I, I merely am who i am and have always been an isolate isolated by knowledge imagine discovering a dictionary of new words to describe the universe words that no one else could ever know the promise of limitless knowledge to an insatiable mind is it any surprise i struggle with domesticity but i had to make a choice i'm sealing it away i have to try shane is my universe What After the seizures started, she tried for a while. We were really close the summer she left her tenure. But I could tell she was restless. Wouldn't stop writing. She'd snap at the smallest things. The book sold really well though. Popular with the pseudoscience crowd. C'est ma maman. Ma maman a préféré... son fils, Haktoru. <rire> Nouveau patient, Shane. « Sept ans !»« Fait part de terreurs nocturnes avec hallucinations complexes, affirme se rappeler de chaque détail. »« Sa mère l'a encouragé à décrire cette terreur, ce qu'il a fait. »« Elle est faite de plantes, de vrilles et de dents. »« Il a insisté sur les dents. »« Avec des mains et un visage humain, ses tentacules végétaux jaillissent de toutes les ombres de la pièce pour l'attraper et l'écraser sur le lit. »« Le seul espace restant dans la chambre est alors un étroit tunnel sombre à travers lequel la créature le regarde. » Il peut la voir à travers ses paupières et son visage se rapproche de minute en minute, mais sa mère le réveille toujours avant que les dents ne se referment sur lui. Sa description l'a profondément bouleversé et il a fallu le reste de la session pour le consoler. Si je veux avoir une chance de créer un lien avec lui, je devrais le revoir plusieurs fois seul. Appelez Cynthia et fixez un rendez-vous la semaine prochaine pour parler de sa vie quotidienne, ses résultats scolaires, ses inquiétudes semaine 3. Les résultats scolaires de Shane semblent exclure la piste physiologique. Il doit s'agir d'un trouble de l'anxiété. Il y a beaucoup de tension chez les C'est vrai qu'entre deux lectures du Necromicon une prédisposition génétique est possible. Il m'a montré son jeu d'échecs portable aujourd'hui. Un garçon vous voyez ce qu'il est à droite hein? avec le truc qui fait chplouc chplouc à droite un garçon intelligent mais qui a besoin d'aide pour prendre confiance en lui. De son côté Cynthia demeure un vrai défi. Elle a répondu à mes questions sur Shane, mais se montre réticente à parler d'elle-même. Elle affirme que je ne comprendrai pas. Alors que j'essayais de la convaincre de me laisser une chance, elle a fait un épisode dissociatif, dont nous avons longuement parlé ensuite. Elle appelle ça voir à travers les yeux d'ailleurs. Ok Ok il faudra qu'on revienne là-dessus la semaine prochaine. Je l'ai convaincu de devenir ma patiente. Semaine 14. L'état de la patiente continue de fluctuer. Elle parvient à échapper à ses hallucinations auditives en s'isolant dans son sous-sol. Les symptômes étaient suffisamment faibles aujourd'hui pour permettre une séance. Elle s'est lavé les cheveux dans l'évier du sous-sol apparemment. Elle arrive aussi à s'occuper de Shane pendant ses phases dissociatives. Par deux fois, Cynthia a tenu des propos presque totalement incompréhensibles. Elle prétend avoir beaucoup de préoccupations avec la sortie prochaine de son nouveau livre et ne semble pas s'inquiéter. Ce n'est pas mon premier cas de ce genre, mais bizarrement, je me sens dépassé. J'envisage de la confier à un spécialiste et d'augmenter ses doses en attendant. Shane semble se sentir mieux avec le soutien de son conseil d'éducation. Je suis sûr qu'il est heureux d'être à nouveau libre le jeudi après-midi. On n'entend plus parler de son père. Hein. On n'entend plus du tout parler de son père. Hein. Cette question de, de, de père, c'est-à-dire qu'au début de l'histoire, on voit qu'il est dans, son, dans sa chambre sur Mars dans la colonie et ce qu'il a c'est que euh, il a une photo de son père et lui c'est vrai que on l'entend pas parler prenant son père et on n'a on a pas entendu à partir de ce moment là parler de sa mère fatalement waouh Le Necronomicom tout droit devant. Super PNG. Ah oh, je vous propose, on ouvre le Necronomicon, on fait un peu de lecture. J'ai pas ouvert, hein. They suspected a great many other things. Pas their cards close to their As did I. Shane saw inside the book. Just a glance, and it was enough. They can never know. It would do anything to pull him into their fold. And that's why, Doctor, if I found out that Orochi approached you and you told them what I've said, you'll find out just how dedicated a mother I am. C'est ma maman qui parle comme ça Sia. Maintenant, tu étais curieux de voir les rêves Semaine 31. On a vu semaine 1, 3, 14, 31. Cela fait plusieurs semaines que j'ai confié à Cynthia, à un confrère plus expérimenté. Je n'arrête pas de repenser notre dernière session. Même si mes notes sont éparses et les détails flous, depuis quelque chose semble ronger les tréfonds de ma conscience, une profonde anxiété dont je ne peux me défaire. Le sommeil m'a presque totalement abandonné. Je sais que quelque chose m'observe, je le vois vaciller à la de mon champ de vision, il se faufile entre les secondes. Il pense que je ne vois rien, mais si j'accapare les rêves, il leur dira... Je dois fermer mon cabinet le temps de découvrir ce qu'il veut. Quoi, Quoi Ah, le doc est un peu patraque, hein Ah, à mon avis, c'est totalement flagada, hein. Totalement flagada. Ok oh Trace, trace, trace, trace Quelle ambiance <rire> Quelle ambiance, quelle ambiance Le club des démons encore frappé Migou Are you doing this? What? Maman? Est-ce que c'est toi? C'est ma mère need you help me. C'est ma mère. God damn it, who are you? Shane, I'm sorry Shane, I've made so many mistakes. You were never supposed to be here. What? Mom? Why are you... How did you get here? My curiosity led me here. The pages of the Necronomicon revealed a mathematics I had never encountered, and a pathway to the dream world. I didn't know that once I made the choice, I could never return. The decision has weighed on me ever since. Weighed on you? Do you have any idea what that did to us? To Dad, when you left, it broke him. We searched for you for years. Shane, please listen. Has it been you this whole time? In the base, haunting the crew? Driving us crazy with these nightmares? Stop! struggle tears at my soul. It takes every ounce of concentration I have to remain here. I need your help, son. We must Elle a fait ça pour sauver le monde? dreamers slumber. All the chaos you've witnessed, the filth, that creeping horror is only a fraction of the destruction that it can bring. If they corrupt the engine, the moons of Mars, the dreaming ones will awaken, and they will devour all of reality. What? You left me. You left us for a delusion. What the fuck do you care about reality? Reality is where my son lives. Oh. What do I need to do? What? Find the Gaia engine. I will help you do what must be done. Help me, Shane. Help me undo what has been set in motion. Wow. Ma mère veut sauver la... C'est ouf, ma mère veut sauver la réalité. Depuis que j'en fais partie. Ma mère est un démon mais c'est qu'un détail. Comme ma mère. Ouais. Alors... J'ai pas d'ascenseur préféré, j'ai pas d'étage préféré. Hein Je peux pas plutôt prendre les escaliers... Euh... Elle a dit ftagne donc je suis allé dans l'étage ftagne et je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh Bonjour, vous vous trompez d'étage. Shane? Shane Declan. Sorry, I uh I don't know what happened. There's so much more down there, Declan. Clones, mind control, the dreamers, the dreaming ones. Declan, j'ai préchop the shane slow down possible machine don't je me demande si j'ai bien choisi du premier coup en ayant choisi l'étage ftagne je, je dirais que oui hein tu vois Ok c'est là où il y avait euh, Lucas Il me semble hein. Ok Le lore est absolument ouf Et pas juste le lore Tout en fait Tout la mise en ambiance Les éléments de, de, de game Regardez Lucas Ce fond vert de streaming mal tourné. Ok. Mino Isle. Ok, là c'est le début. De quand tout a foutu le camp. Hein. J'ai peur de ce que j'ai découvert dehors. Ok. Le lore est, est d'un go. Hein. Oh. My God. Je viens d'arriver à la porte, elle est énorme. It's massive. Yeah, these stone carvings must be thousands of years old. The records of excavation you found in Argus, this must be the place. I'll meet you inside. Ouais, pourquoi tout éteint là Ah, c'est son mets lumière La lampe d'allumée. Regardez comment ça inspire pas du confiance quand tu as le soleil qui... Euh qui décline et que tu es dans l'ombre de la montagne. Oh là, on est tombé devant des artefacts aussi. Wow, wow, wow, wow, wow. C'est pas très technologique. Hein ok, ça j'adore ça, ça j'adore. Ça, j'adore. Ok. Et le jeu est émaillé de... ...d'énigmes, de cette nature, tu vois. Je ça bien vu, bien pensé en fait. Ok. Mais, ok. Très bien. Sésame, ouvre-toi, succès déverrouillé. Explorer les ruines martiennes. -S -S magnifique, d'où Magnifique y a rien de magnifique Ça fait flipper de partout Et oh, ça fait tellement penser aux monts. aux montagnes hallucinées. Mais regardez, c'est incroyable beaucoup de rêves euh, j'ai l'impression là-dessus c'est incroyable ouais ça fait vraiment penser à ça moi, Ce sont pas des cactus. On est d'accord que ce sont pas des cactus, ce sont des mains levées qui font Aoum avec un genre de cube cosmique. Les murals sont tellement préservés. Je suis venu ici pour apprendre des anciens, les travaux au nexus du monde du jour. Le moteur Gaïa qu'ils ont découvert, machine immaculée, both dimensions. It powered their leur civilisation, leur a donné pure, vision à le temps, unencumbered. connaissance with encombre et tout le et la peuvent Ma mère goodness, me parle dans ma tête, quel est le problème? Je et en effet, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que le savoir l'a consumé, le savoir sur les dimensions parallèles, sur la le savoir impie et tout ce que ça implique, le Necronomicon, l'espace et le temps, ça l'a consumé et elle se retrouve coincée. Son âme pétrie et son âme souillée par le savoir venu d'un autre temps, d'un autre âge et d'une autre dimension. Et du peu de ce qui lui reste. Oh. Comme force mentale, elle le déploie pour essayer de, de bloquer tout ça. Non. Ça, ça, ça ressemble pas à des gens qui prient. Ça ressemble à soit des choses qui viennent, Mais oui, il doit y avoir une civilisation, quelque chose comme ça. Et on est arrivé devant des artefacts. What Ça ressemble, L'univers sera à la merci de ces we anciens... We are the final We must repair what has been broken. Reality will cease to exist. Waouh, et il y a une machine qu'il faut qu'on restaure, qu'on protège. Ma mère et moi, on est le seul rempart à cette fin. Pas de monde. Cette fin de la réalité. Ça se déplace dans C'est vraiment. Keep fucking moving. Get the fuck out of there. Run. Oh shit, shit, shit, shit. I got Move. I'm gonna hold them off. Declan? Get back to the river, new heart! There's nothing you can do here. Hell no, I can help. I know what we need to do. It's everywhere. Your kisses should not. Wow. Terrible ancient secrets burrow into every crevice. Wow. Ok, celle-là, je dis thriller scientifique et thriller occulte. Ça, en une image, t'as le t'as le résumé. oxygène J'ai quoi Mais non, mon oxygène il est ok. Je suis... J'ai Je même pas besoin de casque. Garde. Quoi ah. Qu'est-ce qu'il dit pour mon oxygène 48% Bah c'est 48 gros pourcent, 48% c'est 100%. Hein? tomber là ou euh attends c'est des sont des tentacules ou genre où c'est sa robe de bure qui est mal repassée Je merveilleux une semblable. Ça fait 15 heures de jeu que je me dis la même chose. Tu as trouvé la machine. Tu as franchi le seuil, tu dois les rejoindre. What y Y'a rien qui va là-dedans! Souris quand même. Petit sourire en coin. Ok, petite énigme. Voilà. key, maybe. Open. Mais pourquoi ils parlent comme ça like Mais sa voix l'a changé Qu'est-ce que je faire sa voix a changé, tout a changé en fait. Non il pète complètement un peu, il a, il a perdu son... Il a perdu son, son, son D6... Au, ...de San, il n'y a aucune caisse d'outils. Pas besoin d'oxygène. En vrai j'ai pas besoin d'oxygène. ça wow. C'est vraiment pour faire vous faire pitié hein. escalator sous le sable, j'ai l'impression quand même, ça m'inspire pas, j'y a confiance. Cours Non, attends que je... Oh là là Non, je suis sûr. Non, non, il va se passer un truc. Le verre des sables, il va arriver. Le chat loude Non. Non Ok bien. Bon, je vais rester là, je vais prendre de l'oxygène. Wow wow wow. Si j'essaiance si tu veux tuer un. Ok il est où Il est là. Il rapparaît par où il va paraître par où Là, ici Là, non, non, non, non Ok, après. Allez, go. go Go, go, Pourquoi ces petits artefacts qui sont en. Y'a rien qui vaille. Il va là, il va là. Est-ce qu'il fait demi-tour Parce qu'il fait. S'il fait demi-tour, ça va pas. Hein. Ok, là, c'est ok Là, c'est ok! Faut que j'aille tout droit. J'espère que qu'il va pas aller vers moi. Euh, est-ce que je peux monter? Est-ce qu'il va à droite? Il va aller par là. Ok, il nous fait une dent de la mer. Oui, oui. Ah, escalade! Escalade! Escalade! Les symboles, le langage, le mécanisme. Le verrouillage. Ok, faut que je passe par là. Un petit jump. Non. Oui. Monte. Non, tout droit, je peux pas monter par là. Ok, très bien. Y'a rien à faire par là. Faut juste que je continue. Et que je cours. Allez, go Je crois que tu vas sur le sable, c'est ce que je fais Pas de panique. Là. Je sens qu'il va apparaître dans un coin-coin. Prudence, prudence, prudence. Oh, ok, très bien. Ah, il va y avoir quelque chose Ok, panique. Pas de panique. Là, il n'y a rien. Faut rester. Je vais de barricader la porte. J'arrive, j'arrive Je vais te, je te dire, you you Oh, sans... Langage Non Non, mes deux potes, les seuls en qui j'avais confiance. Alors, il y a une énorme mise à jour juste en face. Machine immaculée. What Incroyable. The moons loom above us. Aligning us every second. Les deux lunes. L'alignement avec la machine de guerre. Non. No, Josie. Non. Oh my God. Non! Non, mes deux seuls amis! Vraiment, c'était vraiment mes seuls amis! C'était vraiment. J'avais plus confiance en personne, on s'est fait trahir et tout! J'ai eu des clans! Non! Je suis tellement triste! Je suis super triste en vrai! What? Non, non, non, Declan, Declan. Non. Fuck, this can't be happening. Non. listen to me. You can't trust her. She, she isn't, she isn't who you think. And if she is who you think, she, she doesn't deserve hein. you. me Feel safe. Non. Oh. They said I'd know when to use it, and I said I'd know if I should. Well, it's now, Shane. It's you. I won't be coming along, buddy. Save the world, man. And tell your mom to fuck off. Au début on se vanait avec, euh, avec des clans et, et, et j'en rigolais parce que je trouvais euh... oh. Et c'est marrant parce que au départ, en fait, avec des clans, et au niveau des dialogues, au niveau de tout ça, on se vannait et, et on avait le moral qui, qui déclinait. Et on était là en train de se dire, on était là en train de se dire, finalement, on est dans la même galère. Vraiment, finalement, unis dans une galère de, qui nous dépasse. On a fini par soutenir malgré le fait qu'on déraillait. Les runes, langue, changent, sigils. A in the Recréer les sauts, aligner the les symboles, illuminer Il les piliers restants et recharger la machine à pebbles. Son éclat restaurera la barrière. Tadam Bon, oh, bon, bon, je suis vraiment nul en Rubik's Cube Écoute, JV, je prends les casas de mes potos On y va euh, Merci à tout le monde pour cette soirée. Des bisous. Merci pour les subs, les resubles, merci pour les shares. Merci pour les follow. N'oubliez pas d'activer les notifs. Bien sûr, on se retrouve lundi à 10h30. Des bisous, salutations, merci Attendez, mais non, ça se reproduit. Si Ça reproduit. Ah, ok, d'accord. Ah, mais non, mais je suis gourde. Ça reproduit pas tous les traits. Ça reproduit pas tous les traits. En fait, j'étais fixé sur le fait que ça reproduit tous les traits, mais c'est pas du tout le cas. Déjà, déjà on sait qu'il y a une diagonale. Ça, c'est pas la bonne diagonale. C'est ça là. C'est là. Bon, bah, c'est parti. Ok, je l'avais <rire> vu. Il faut qu'on sauve le monde Mon fils Il faut qu'on sauve le monde Oui Je veux me faire confiance Tout ira bien Oui <rire> <rire> aucun doute, aucun doute. C'est ma mère, après tout. Elle, franchement, elle nous a abandonnés, mon père et moi. Franchement, y a de quoi. Que les gosses, que voient vos yeux d'elfes Du bullshit, droit devant. <rire> <rire> Que vois, Hurry, Dépêche-toi! J'ai compris! Dépêche-toi! <rire> Je t'ai confiance euh. MAN! <rire> ah, on passe à deux cubes maintenant! Ah! Non, mais je peux. Attends. Je peux faire péter la bombe à ce, ce stade-là ou. Je peux pas, je vous jure, je peux pas faire. Ça me trigger, ça me trigger, je peux pas faire confiance, je sais pas. Parce qu'elle est comme ça, elle est en mode. <rire> Mon fils <rire> Et confiance euh, Merde, elle est en train de, de, de. En train de mordre, tu vois, comme ça, le, le fémur sanguinolant de, de, de, de, de mes collègues scientifiques en train de faire... Non, mais... Ça n'a rien à voir avec euh, du cannibalisme. <rire> euh, pardon, mais... Parais-moi de me poser la question, quand même. Ah, mais dans une dimension pareille, en plus, c'est quoi si y les grands anciens qui viennent sur cette planète, dans l'univers, détruire la réalité... À mon avis, il y aura un panthéon, tu vois, juste pour moi. Le panthéon pigeon, tu vois. Est-ce qu'on peut juste se détester tranquille, tu vois C'est trop facile. Just one more. On sort bien mon fils, mais hey, je suis ton fils d'un seul coup là C'est la manette hein C'est la manette... Hein mais je suis obligé de résoudre... Pff, je suis obligé de résoudre la ligne là... First try. Je suis la clé, bah sans déconner je suis la clé Attends... Euh... C'est quoi la série <rire> Mais non, dis pas ça, maman. Dis pas ça. C'est maman qui est là. Ombre et lumière, restaure ce qui dérive, brille et scintille. Shining, tu entends son chant. Do Elle chante singe, Shane, singe, Shane Bah grave, je peux grave... Euh, franchement, peux grave lui faire confiance. Franchement, il reste un espoir. Les lunes ne pas doivent pas s'aligner. Tout dépend de... Elle brille l éclat l éclat de l'éclat du savoir infini tu n'as rien à craindre. Ah Les amis sont morts pour t'aider. Termine ceux qu'ils ont commencé. Ouais. <rire> Oui, Oui, maman Ouais oh Bien sûr Évidemment Mais Non, je veux rentrer ça dans mon... ...inventaire. Je pense que je vais prendre cette voie pour conseiller les gens. Sur une assurance vie, tu vois. On va remarquer si on appuie sur la touche E ou Q. On va pivoter là. <rire> oh il faut, Il me faut deux diagonales. Une seule. tourne le... doux. Ouais, il y a deux diagonales là, on a, ok là Attends. Bah, ben là, c'est bon, là. Shane. So, so... ever... We tu Tu m'as roulé dans la farine. No! Maman! Quand on les monstres light. It's the temple. Oui? Oui. Non. Il y rouler, quelque chose que nous pouvons faire. Il trop tard pour restaurer la mission. Nous une dernière chance. One final. La engine est compromis. Le stir. est Le est Le travail sacrifice. Maman! Stay with me! To the moon. C'est pas giga fair play Maman euh. oh, Il faut que j'aille un tâton Oui, doucement, doucement, doucement, doucement Voilà, comme ça, comme ça Tout va bien, tout va bien, tout va bien Hop Un, deux, tres Ok Non, sacrifice de ses morts Enfin, de ma mort Sacrifice de ma mort oh, J'ai déjà vu ça dans la Croft ah. Ah. C'est ça. Sacrifice. Okay. Comme par hasard. Comme par un... oui, non. Oui, tout va bien se baser Tout va très bien. C'est grand-chose On est... Ok Non, non, non, non, mais non Oh, bah c'est dommage, il y avait plus de piles dans la télécommande, mon fils Par contre, il va falloir que tu meurs Pour le bien de le la télécommande <rire> <But it> requires... <rire> <rire> J'avais plus de piles 3A, mon fils il faut que tu mordes dans ta propre jugulaire, mon fils Tu es ici pour une raison. Tu es ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout se passe. Tout. Qu'est-ce que je dois faire Tu dois aller qu'un seul truc à faire. Si tu voulais que je vote pour toi il aurait juste fallu que tu aies une autre voix. Pas une voix de. Oui Il faut que tu donnes ta vie, mon fils. Tu peux avoir confiance. Oui Ne t'inquiète pas, je ne suis pas démoniaque <rire> Oh, elle a l'air de dire vrai quand même <rire> Elle a l'air de dire la vérité quand même. Oh, oh non. To the launch pad. The Invictus should be ready to fly. I believe in you. non, non, non, non, non, non, non, non, non, C'est toi qui conduis oh. non Accomplis le rituel Mais juste cette phrase Nom de Zeus Juste cette phrase Accomplis le rituel Juste cette phrase Juste ça, tu vois Juste accomplis le, le, le rituel T'es caté, mon fils <rire> Tu vois Non t'es non, non Non, non, non, non, non. Tu l'as deviné tout seul, camarade. Hmm. Accompli la raison. <coughs> <coughs> <coughs> Je reste là et prendre euh, Et enquêter sur les... Je pense que c'est une manchi. <rire> ah, il y a une vitre aussi coincée. Sans déconner Sans déconner God damn it. Bien sûr, évidemment. Tout est ok. Juste la déco qui va pas super bien. On pourrait plus emprunter ce vélo. Très dommage. Oh, shit! Tout va bien. Il y a des mouvements sous le sand. Ces choses sont revenues. Je dois être rapide. On va faire vite. Comment ça Vite. Vite comment oh Vite comme ça donc. Euh... Ok. <rire> Je... pas de quoi s'inquiéter, là. Regarde, hop là Check Pas sur le sable. I have to be quick. Oui... Oui, la roche devrait être sûre. je vais chercher! Je vais chercher! Ok, ok. Ooh, do, do, do. y aller il faut que je fasse le choix là entre les betteraves et les endives euh... non ça marche pas de touche on va monter l'ascenseur oh non la oh, la barrière mais non mais c'est ah, moi, je ne fais pas confiance à cette voie de, de rituel de ces morts. Si je meurs, il n'y a plus de réalité. Si je... Si je meurs... Si je meurs, je m'en fiche de la réalité. Je suis gagnant en tous les cas. Je suis gagnant en tous les cas. Ouais. Si la bombe est chargée dans la tête, bien sûr, mais... Ce cas, qu c'est que c'est à moi de, de, de décider devant ce choix ultime. Et tu, tu le sens, tu le sens quand même, que tu as le climax qui arrive, tu sens la montée en puissance où tu te dis... Euh... Um, il va le pouvoir, il va falloir le faire ce, ce choix. Getting Bon choix, mauvais choix, c'est une question de point de vue. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Quand même, euh, c'est. Lucas, Ina, Josie, Declan. This one's for you. Everything needs to be green. This is it. Oh, tout soit vert. Code name Mars sucks. Très bien. Il faut que tout soit vert. C'est facile d'être astronaute en vrai. Now, starting the countdown. One, two, three. Close your eyes, cross your fingers, come on. C'est le seul tricoupa. Okay. The atmosphere. The trajectory is set for orbit. What, what do we do next, Bob? Bob, are you there? Holy shit! What's happened? Oh, oh, no, no, no, no, no. Oh, this oh, year, oh, What? This is everything you are—just you alone. It's time, Shane. Time for what? Hush, my sweet boy. It's almost over. No, this is wrong. You want to release those things. They must be free so that I can be freed. You destroyed the Gaia engine with your corrupted hands. Please, Shane, help me. What? Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Maman! <rire> Faut qu'on parle! Non, non, lâche-la! Lâche. can't do this! Stop! Oh Shane, this is not the end. There is no end. There is no escape. Je okay. suis okay. Astronomers continue to be baffled by the sudden disappearance of the moons of Mars. NASA has called a press conference to address the speculation. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas pris la touche T en fait. Au moment où j'ai appuyé, j'ai pas compris pourquoi est-ce ils l'ont pas pris en, en compte. Je suis choqué, je vous jure, je suis choqué. J'ai <rire> un timing apparemment. Non, je vais pas le refaire. Je vais pas le refaire pour avoir la bonne fin. Je je je trouve... Je suis presque... Non, je suis pas presque. Je suis beaucoup plus satisfait d'avoir foiré ça. Même si je, je suis sous le choc. Hein. Je, je vous le dis franchement, je suis sous le choc. Hein. Je suis euh, beaucoup plus satisfait d'avoir foiré ça, cette fin, comme ça. Et de, de voir ce qui se passe là d'avoir réussi, tu vois. C'est, euh... je trouve ça incroyable, le, le sentiment. Je suis vraiment sous le choc là, euh, sur fin qui est qui est, euh, qui est qui est punitive. À... Le... C'est terrible ce qui se passe. C'est absolument terrible ce qui se passe. Le, le jeu, l'histoire va beaucoup plus me marquer. Le jeu, ce, ce jeu me marque beaucoup plus. Avec Stoff comme ça, tu vois. Et je, je voulais appuyer sur T, je voulais. Hein. Je Vraiment, je voulais, euh, je voulais appuyer sur T, vraiment. C'est quelque chose que j'aurais voulu. Mais je, genre, j'ai attendu la demi-seconde de trop. J'ai attendu la demi-seconde de trop. Ouais, je, je sais pas. J'ai été, dé, été dépassé. J'ai été dépassé. Et je suis complètement sous le choc, ça me... Je veux pas. je veux pas faire une autre fin, je vais pas recharger quoi que ce soit. Je vais pas. Je me suis. Ouais, en quelque sorte, je me suis fait courant. Pourquoi